Bonjour à toi, je suis heureuse de te retrouver pour ce live où on va parler de comment on peut mieux dormir même dans une période où on est très stressé. J'ai invité pour ce live quelqu'un que j'apprécie beaucoup qui s'appelle Pankaj Seni, que tu connais peut-être. Pankaj Seni, il enseigne le yoga, il est yogi et il fait ça sur le Yoga Laboratorium. Bonjour Pankaj, merci à toi. Bonjour Pascal. Vous... Alors, je disais, parmi les questions que vous nous avez posées, euh, il y a des questions, évidemment, on va on va les aborder. Et je t'invite à euh, les mettre aussi dans les commentaires si tu as d'autres questions. On nous a posé des questions sur comment mieux dormir quand on a des douleurs, quand on est stressé, quand on est anxieux, comment faire quand on se réveille au milieu de la nuit et quand on a des difficultés après à se rendormir et puis, une personne qui nous disait « Je ne sais pas ce que c'est une nuit où on s'endort facilement et on se réveille tout frais le matin. Je m'endors facilement, mais je tourne toute la nuit. » J'imagine avec plein de pensées qui font des étoiles dans tous les sens. Alors, cas on va pouvoir répondre à toutes ces questions, j'imagine. Es... C'est OK pour toi. Et puis, euh, j'ai envie de te dire « Qu'est-ce que tu penses, toi ?» Euh, de ce qui se passe. Peut-être j'ai envie de, de, de partager avec euh, toutes les personnes qui nous rejoignent euh, le fait que s'ils ont des problèmes de sommeil, ils ne sont pas tout seuls à en avoir. Je suis tombée sur des statistiques qui disent qu'un quart des Français souffraient de troubles de sommeil et de fatigue au travail en 2018, et qu'en novembre 2021, c'est deux tiers des Français qui déclarent avoir eu des problèmes de sommeil au cours des huit jours qui précèdent. C'est des statistiques complètement incroyables et j'ai envie de t'écouter pour commencer à, à ce sujet. Écoute, ce n'est pas anormal. Ce n'est pas anormal parce qu'on a changé à peu près tous nos repères entre les divers confinements, entre l'incertitude. Attends, il y a deux semaines, tout le monde était en train de préparer ses vacances à Noël Aujourd'hui, ils sont en train de parler de 30 000 cas, 40 000 cas, plus un nouvel variant. Tous les mois, ça change. Plus il y a l'incertitude, plus il y a aussi l'anxiété qui s'installe, plus il y a des peurs qui s'installent. Dans la vie consciente, entre les écrans, entre le travail, entre les choses qu'on doit obligatoirement faire, il n'y a pas de choix. Bon, allez, on ferme un peu nos esprits, on ferme un peu notre inconscient et on y va. Mais alors quand la nuit tombe, tous ces vieux peurs, toutes ces anxiétés, tout ce stress, il remonte. Et c'est presque automatique qu'on n'arrive pas à bien dormir. C'est pas anormal, ça ne m'étonne nullement que, effectivement, depuis Covid, il y a presque deux fois plus de personnes qui ont des problèmes de sommeil. Ça ne m'étonne pas non plus, malheureusement, mais... Alors, on ne va peut-être pas s'apesantir sur cette nouvelle qui n'est pas très cool, mais euh, simplement faire un constat et la prendre comme un constat sans autre jugement que celui-là, ce n'est pas la peine d'augmenter encore notre, notre anxiété. Oui. Et ce que j'ai envie de dire, c'est qu'il y a des solutions qui permettent justement de se distancier par rapport à assez, assez nouvelles et c'est des solutions qui sont naturelles. On ne va évidemment pas parler, euh, j'imagine que tu es d'accord avec ça, ce soir, de camisole ou euh, de béquilles chimiques pour euh, aller euh, retrouver mmh. le, le sommeil. Tu sais Pascal, les médicaments, je connais que très peu... Hein. Mmh. Tous ces noms que tu dis, c'est du grec pour moi. <rire> Mais je pensais que tu allais dire que c'était du sanskrit, tu sais bien que je suis nulissime sanskrit. Sans cri, je comprends. Ah <rire> oui, mais moi non. Pas assez. Alors moi j'ai eu des problèmes de sommeil il y a des années de ça. Euh, après la naissance de mes filles qui étaient, qui étaient jumelles, j'ai mis une dizaine d'années avant de pouvoir retrouver un sommeil paisible. Et je l'ai fait, euh, je peux le dire, sans aucune béquille chimique et toujours avec des solutions naturelles donc je peux témoigner du fait que oui on peut avoir des problèmes de sommeil et s'en sortir évidemment c'était avant euh, la période de pandémie puisque vous imaginez bien qu'avec mes cheveux blancs mes filles ne sont pas nées d'hier et euh, ce que j'ai envie de dire c'est que malgré euh, l'époque anxiogène qu'on vit bah, on dort plutôt bien il n'y enfin, a pas de, de problème de temps en temps je dors moins bien et alors j'ai envie de dire, il y a ça aussi, de ne pas forcément s'apesantir sur une nuit de sommeil qui est moins bonne qu'une autre et d'être dans bah, « j'ai moins bien dormi cette nuit, je dormirai mieux la, la fois prochaine ». Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas utiliser toutes les astuces qu'on va pouvoir vous donner ce soir. Tu, tu parlais des écrans euh, tout à l'heure, qu'est-ce qu'on qu qu peut dire à ce sujet Est-ce que tu veux t'exprimer comment, comment tu veux qu'on fasse alors, déjà, je vais parler d'une manière très, très pragmatique. Chaque fois, il y a des écrans. Les écrans, c'est on a l'impression que c'est un écran. Mais concrètement, c'est milliers de petites torches qui sont allumées dans nos yeux. Automatiquement, un, les yeux vont se fatiguer. Deux, les yeux sont directement liés à notre mental aussi. Ah, déjà, notre cerveau, ensuite à notre mental. Et euh, ils vont exciter. Ils vont exciter euh, tous les neurones juste derrière les yeux. J'avais lu une étude, je ne sais pas combien, elle est fiable, qui disait qu'après avoir éteint un écran, il faut au moins 30-40 minutes avant que l'écran, quelque part, s'en va des yeux. Parce qu'il y a toujours la lumière résiduelle qui reste. Afin de bien dormir, première chose, c'est ne pas avoir la lumière dans, dans nos yeux. Oui. C'est presque primordial. Et du coup, quand on a passé toute la soirée, toute la journée avec les écrans, c'est beaucoup plus dur de pouvoir bien dormir, à moins de, à moins de, éteindre les écrans, au moins une demi-heure, idéalement même plus, avant d'aller au lit. Alors, pour aller dans ton sens, euh, moi j'ai lu une étude en, qui explique que la lumière des écrans est une lumière bleue en principe et que cette lumière bleue elle empêche la sécrétion d'une hormone qui s'appelle la mélatonine qui est une hormone qui permet de réguler le sommeil les cycles de veille et de sommeil et qui favorise l'endormissement donc j'ai envie de dire que pour moi euh, couper les écrans, toi tu dis une demi-heure avant moi j'ai tendance à dire au moins une heure voire deux heures avant, c'est primordial ça veut dire que euh, les écrans, je pense aux écrans d'ordinateur, je pense aux écrans de télé aussi, euh, Netflix euh, c'est aussi à la télé, et je pense aussi aux écrans euh, de téléphone portable, et on est nombreux à avoir envie euh, d'emmener notre téléphone dans notre chambre, parce que des fois qu'il soit passé je ne sais pas quoi juste avant qu'on s'endorme, et puis que le lendemain matin, le premier truc qu'on ne puisse pas faire, c'est de regarder nos écrans, ça pose vraiment question. Et j'ai envie de dire que le meilleur conseil que je peux vous donner en la matière, c'est de couper votre téléphone, moi je dirais deux heures avant, en cas je suis plus draconienne que toi, et surtout de ne pas l'emmener dans votre chambre. Alors, c'est possible pour certaines personnes, ce n'est pas possible pour d'autres personnes. On est Mais une demi-heure, ça peut être possible pour presque tout le monde. Parce que il y a, si, tu vois bien, il y a des gens maintenant qui travaillent de plus en plus à la maison et il y a de plus en plus de travail qui revient à la maison et parfois, il y a des choses à faire sur les écrans. Tout comme parfois, ben, quand on a passé une journée entière au travail, parfois, l'écran est la seule amie, surtout oui. pour les gens qui vivent seuls. Oui, on est d'accord. Et dans ce cas-là, deux heures, une heure avant, ça peut ne pas être possible, ou ça peut avoir des conséquences ailleurs. Mm. Et dans ce cas-là, si on peut le faire une demi-heure avant, ça va déjà commencer à énormément aider. Mm. Quelle belle bienveillance, et, et le, cette politique des petits pas, que j'admire toujours chez toi, elle est formidable. Et, et oui, tu as raison, si on ne peut pas faire une heure ou deux, faisons une demi-heure, c'est mieux que rien, en tous les cas, et ça, et ça vous aidera. Et par contre, j'incite vraiment là-dessus, euh, évitez, si vous vous réveillez la nuit, d'aller checker votre téléphone portable, parce que ça, euh, c'est un bon moyen pour avoir de la difficulté à vous rendormir après, justement, à cause de ces émissions de lumière bleue. Euh, préférez un bouquin, ça sera beaucoup plus efficace, ou alors, carrément, vous levez, et avoir une activité jusqu'à ce que le cycle de sommeil revienne puisqu'on sait qu'on a des cycles de sommeil et du coup ça permettra d'attendre tranquillement le cycle de sommeil suivant vous noterez que je ne vous ai pas dit que dans ces cas-là vous pouvez aller méditer mais ça je le garde peut-être peut pour un peu plus tard qu'est-ce que tu penses pour le cardio pourquoi pas <rire> ok, donc euh... Éviter les écrans, les couper le plus vite, le plus tôt possible avant de se coucher. Moi, j'ai envie de dire aussi euh, que ma chambre est un endroit sacré. Et quand je parle d'endroit sacré, j'utilise ce terme à dessin. C'est vraiment un endroit où, euh, en tout cas j'ai la chance de pouvoir avoir une chambre qui est une pièce séparée, C'est peut-être pas le cas pour tout le monde, et notamment, je pense aux Parisiens qui vivent dans des espaces beaucoup plus petits que, que nous en province. Mais moi, je considère que ma chambre est un endroit sacré. Ça veut dire quoi Ça veut dire que, quand je me déshabille le soir, je matérialise physiquement le fait de me déshabiller aussi de mes soucis et de mes questionnements et je les laisse dans ma salle de bain avec mes vêtements. Donc je me déshabille de mes soucis, de mes questionnements, de mes pensées, et je les pose là, en leur disant « ben, vous allez dormir là, et il sera toujours temps demain matin de m'occuper de vous pour le moment, l'important c'est que moi je dorme. » Dans ma chambre, je fais trois choses, et seulement trois choses. Je dors, je lis et où je fais l'amour. C'est tout. Il n'y a rien d'autre qui rentre dans ma chambre. Ce qui me permet de considérer que ma chambre est un refuge et qu'elle est consacrée globalement au sommeil. Alors, je sais que pour les Parisiens, ce n'est pas facile et j'ai réfléchi à comment on pouvait essayer d'adapter ça euh, je, je le détaille dans un article, que je suis en train de, un article de blog que je suis en train d'écrire. Mais je pense que même quand on est dans un studio, ça m'est arrivé aussi de vivre dans 16 mètres carrés à Paris, donc ça me parle. On peut euh, peut-être matérialiser l'endroit où on dort, euh, en tout cas euh, fermer des écrans, poser des choses, et puis essayer de bouger l'organisation de sa pièce. Si on vit par exemple dans un tout petit espace, pour que ça soit en mode jour ou en mode nuit. Et il y a une astuce que j'ai envie de vous donner, qui est une astuce qui n'est pas très commune, mais que moi, j'utilise beaucoup. C'est la moustiquaire. Peut-être que toi aussi, Pankat, tu as dormi sous une moustiquaire. En tu... oh, Inde tout le temps, oui, bien sûr. Ouais. Donc, la moustiquaire, en fait, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, mais je trouve que c'est se faire un cocon, c'est très protecteur, c'est quelque chose qui isole de l'extérieur. Et moi, j'ai une moustiquaire dans ma chambre. J'ai gardé cette habitude de l'Amazonie. J'aime dormir sous une moustiquaire. Et je me suis dit que ça pouvait être un truc à vous donner si vous vivez dans un petit espace, que d'installer une moustiquaire pour reproduire quelque chose de fermé, de quelque chose qui vous protège du monde extérieur. Qu'est-ce que vous en pensez Qu'est-ce que tu en penses, Koukatch Alors moi, ce que je pense, c'est qu'en Inde, quand il faisait 40 degrés et on était sur les toits, et il y avait aussi des moustiques, on était obligé de mettre la moustiquaire, mais on ne dormait pas si bien que ça, parce que la moustiquaire empêchait toute l'air. On ne respire ah, pas si bien euh, quand il y a la moustiquaire. Moi, j'ai une moustiquaire dans laquelle on respire très très bien. Euh, la mienne, elle vient ah ben, de brésir. Tu sais, en Inde, ce n'était pas si, euh, si, euh, si à point. Moi, j'ai envie de dire quelque part, c est, c est, je suis entièrement d'accord qu'il faut avoir un refuge. Mais pour le refuge, on peut les créer avec des petits gestes. Par exemple, je vais prendre un exemple de quelqu'un qui, euh, qui vit dans 10 mètres carrés et peut-être le lit que vous avez dans la chambre, c'est un genre de dépliable. Et dans ce cas-là, c'est l'instant où le lit est déplié qui devient l'instant où ça devient une chambre et avant c'est là, c'était un bureau, c'était autre chose. Pareil, disons que le lit n'est même pas dépliable. Le fait de sortir et mettre l'oreiller sur la nuit devient un petit geste qui va tout changer. On n'a pas forcément besoin des grands gestes. Ils aident, bien sûr. Si on peut avoir une chambre séparée, c'est super. Si on ne peut pas avoir une chambre séparée, d'abord éteignez l'ordinateur et ensuite mettez l'oreiller et pas vice-versa. Par exemple, d'abord éteignez l'ordinateur, faites euh, laver les mains, laver le visage. Rafraîchir, changer les vêtements et ensuite sortir l'oreille. C'est des petites choses. Mm. Mais ça change tout. Ça prend pas de temps. ça. C'est juste des habitudes comme brosser les dents. Mm. Mais en changeant l'ordre dans lequel nous faisons des choses, change l'impact que cela aura sur le monde. Mm. En fait, c'est ritualiser les choses, c'est ça que tu, tu Tout à fait. Aussi. Sommeil, comme tout le reste dans la vie qu'on souhaite bien faire, se prépare. C'est pas… Euh, surtout, imaginez, sommeil, c'est un moment où on va être avec soi-même. Ou les personnes qui s'entourent, que ce soit agréable, pas agréable, souci, pas souci. Ils sont pas avec nous comme le jour notre semaine c'est le moment où on est avec soi-même. C'est un moment sacré aussi. Mm. Mm. Et prendre des mières, 20 minutes, si on n'a pas des mières, 20 minutes, pour juste préparer. Démarrer, laver les mains, un peu d'huile, de, des petites choses. Ça n'a pas besoin d'être euh, des choses énormes, mais on prend ça, on ritualise ça. Comme presque comme une prière, une prière envers euh, Morphée, ça change beaucoup. Ça change beaucoup parce que d'un seul coup, même la chambre qui, où on a travaillé toute la journée, il ben, devient sacré aussi. Parce qu'on va aller vers soi, on va être coacophoné avec nous-mêmes. Et parfois, ça suffit. Oui, et on aura aussi changé l'énergie du lieu. Et on Du a coup, par ce rituel. Alors, on a Gaëlle qui nous a posé une question super, euh, qui, qui rejoint d'autres questions qui nous avaient été posées avant. « Que faire en cas de réveil nocturne Se lever, lire, manger quelque chose, faire de la respiration, un moudra ?» Alors, moi, j'ai envie de dire euh, « éviter de manger quelque chose euh, ». Perso, quand je me réveille la nuit et que j'ai un peu de mal à me rendormir, j'ai tendance à prendre un bon bouquin, quelque chose que j'aime bien. Et aussi, et ça c'est une petite astuce que j'ai développée depuis longtemps, j'ai deux euh, musiques que j'adore, euh, que je me mets dans les oreilles quand vraiment ça ne va pas et que j'arrive pas à me rendormir. La première, c'est le concerto numéro 2 de Rachmaninoff. Et j'ai découvert quand j'avais 15 ou 16 ans que c'est une musique que ma mère a beaucoup écoutée quand elle était enceinte de moi. C'est une musique qui m'apaise et qui me fait dormir à quasiment 100%. C'est très, très efficace. Et la deuxième musique, celle-ci, elle est très étonnante, mais c'est comme ça. « J'aime le bruit des singes hurleurs ». J'ai toujours aimé le bruit des singes hurleurs. Un singe hurleur, ça vit en forêt amazonienne, ça fait un boucan « pas possible ». Le cri porte à 2 km à la ronde et ça fait un boucan du train qui passe à côté de toi. Moi, ça m'apaise et je râle chaque fois qu'il y a des singes à l'heure parce que j'aime les entendre. Et que comme ça m'a endormi, je ne endor les ai pas entendus dans la nuit, donc ça me manque. Donc, on peut avoir comme ça des, des musiques refuges aussi ou des gestes refuges. Mais pour le reste, j'ai envie de te laisser parler, Pankaj. Tu as certainement plein de non, choses à en fait, dire. Je... Moi, la seule chose que j'ai à dire, c'est que ce qui marche pour une personne ne va pas forcément marcher pour une autre. Mmh. Pour certaines personnes, il faut respirer et ça va être Mais Et pour d'autres personnes, la même respiration, ça va réveiller encore plus. Mmh. Chaque corps, chaque mental est différent. Ce qui est certain c'est, à moins que le sommeil revienne tout de suite, il ne faut pas essayer de se rendormir tout de suite après s'être réveillé. Si on essaye, parfois on va avoir un sommeil qui reste agité. Personnellement, ce que j'ai tendance à faire, c'est juste marcher un peu, détendre les bras, détendre les extrémités, bouger un peu, et puis si le sommeil vient, je me rends d'or. S'il vient pas, il vient pas. C'est aussi, ça fait partie des choses. Respiration, ça aide énormément. Ça va de soi. Parfois, pour certaines personnes, un petit carré de chocolat aide. Parce que ça, ça apaise le mouvement de VAT, donc le mouvement des de pensées, ça va l'apaiser presque tout de suite. Donc, ça peut aider. Mais, je répète, ce qui va marcher pour une personne ne va pas forcément marcher pour une autre. Et ça, ça fait partie des explorations, que de temps en temps essayer ça. Si ça marche top, restez là-dessus. Et si ça ne marche pas, essayez une autre astuce. Il vaut mieux essayer plusieurs choses, jusqu'à ce qu'on trouve les choses qui marchent pour nous parce que c'est plus complexe qu'on ne le pense, l'insomnie. Oui. Et euh, j'ai envie de dire aussi quelque chose euh, qui me paraît important et de, de témoigner de quelque chose, en fait, quand on avance sur le chemin, et ça, mon maître de Reiki me l'avait euh, dit, il m'avait dit, il peut arriver des moments où sur ton chemin de vie, au fur et à mesure que tu vas avancer, tu vas être réveillé à des heures, style 3, 4, 5 heures du matin, avec qu'une seule idée en tête, c'est te lever et méditer. Et effectivement, j'ai expérimenté ça la première fois après mon troisième degré de Reiki, et puis depuis, alors pendant plusieurs mois, hein, et puis après ça s'est calmé, et puis ça revient par moments, une semaine, deux semaines, plusieurs semaines, ça dépend des fois. Et là, pour moi, la seule chose à faire, en fait, c'est comme si j'étais appelée, si tu veux, et comme si on venait me cogner à la porte en me disant « Bon, maintenant, il est l'heure que tu te lèves et que tu médites. » Et euh, ce que je constate, c'est que, bah oui, j'ai envie de méditer, donc je me mets sur mon coussin de méditation une heure, deux heures, trois heures, le temps qu'il faut. Et euh, malgré une vie trépidante, et quand j'ai passé mon troisième degré de Reiki, j'étais encore expert comptable, donc dans le genre « vie trépidante », c'est pas mal, eh bien, j'étais pas fatiguée alors que je dormais 5, maximum 6 heures par nuit. Donc, il peut arriver des moments comme ça dans la vie où on a moins besoin, envie de dormir et où on est appelé à faire autre chose, et c'est OK. Je voudrais que les personnes qui nous suivent soient tranquilles sur le fait que si elles dorment moins et qu'elles sont en forme, c'est bien, c'est OK, il n'y a pas de, de questions à se poser. Il n'y a pas de dictature de dormir 7h30 ou 8h par nuit. Qu'est-ce que, qu'est-ce que tu penses de ça? De... Euh, non, je suis d'accord. Déjà, la durée de sommeil n'est pas la même pour tout le monde. C'est, chaque fois que je lis des articles qui disent qu il faut dormir autant d'heures. Mais quasiment tous les articles maintenant, on est en train de nous dire c'est ça qui est bien pour vous. Mais l'être humain, il est juste trop complexe. Parfois, quand on est jeune, on dort, on a besoin de temps de sommeil. Et la même personne, à 25 ans, 30 ans, il n'a pas besoin des mêmes nombres d'horaires. Il y a beaucoup de choses, comme je disais, qui jouent sur la nature du sommeil. Combien le mental il est agité dans son front, combien il est agité dans son surface, la rythme de vie, l'hygiène de vie, le travail que nous faisons. Par exemple, euh, je vais prendre mon exemple quand je, je n'avais qu'une pratique de yoga et je ne me souciais pas de passer mes journées sur l'écran à faire des vidéos, mon besoin de sommeil, c'était 3h30, 4h. Maintenant, il faut ajouter une heure supplémentaire parce que les écrans fatiguent. Et c'est normal. Tout dépend de la fatigue qu'on a reçue, tout dépend de la fatigue qu'on va recevoir. Il n'y a pas une durée qui est exacte à la rigueur en, en ce qui concerne yoga, en ce qui concerne l'Inde, on cherchait à se réveiller, si possible, avant la le levée du soleil, parce que l'énergie est beaucoup plus propice pour euh, pour la bonne santé. Mais de nouveau, je répète, j'ai des amis qui travaillent la nuit. On ne peut pas leur demander de se réveiller avant la le levée du soleil. Donc, dépendant de ce que nous faisons, dépendant de, euh, où nous sommes dans nos vies, il y aura des durées de sommeil qui vont changer. Pour moi personnellement, ce qui compte beaucoup plus, c'est que quand on dort ce sommeil soit reposant. Peu importe la durée. Si le sommeil est reposant, dans ce cas-là, elle a fait son travail. Parfois en quatre heures, parfois en douze heures. Mais elle a fait son travail. Et quand le sommeil est reposant, et on écoute ce que notre corps, notre mental, nous dit, le corps se réveille tout seul, avec plein de vigueur. Ça, c'est quelque chose d'important. Et euh, personnellement, j'ai jeté mon réveil, mon réveil il y a une quinzaine d'années. Et je me suis organisée pour ne jamais prendre de rendez-vous le matin. Même dans ma vie dexpert comptable puisque j'étais à l'époque expert comptable J'ai constaté des bienfaits énormes, parce que du coup, je me réveille naturellement. Et effectivement, avec un certain entraînement, on peut commander, on peut se commander à soi-même de se réveiller à 7h15 et on se réveille à 7h15 ou de se réveiller à 8h30 et on se réveille à 8h30 ou à 5h et on se réveille à 5h je l'ai expérimenté, ça marche plutôt bien et du coup on a des cycles de sommeil qui sont complets et pas des cycles de sommeil qui sont interrompus brutalement par une sonnerie euh, et ça permet vraiment d'avoir un sommeil qui est beaucoup beaucoup plus récupérateur, en tout cas moi c'est l'expérience que j'en ai mais tu ça pour 100 euh... raison parce qu'on pense très souvent que ça y est, on a ouvert les yeux, et c'est bon, mais c'est loin d'être là-bas. Je disais avant que le sommeil se prépare, mais le réveil se prépare aussi, ou plutôt, le corps et le cerveau, et la mentale commencent à préparer le réveil. Il y a tous nos organes internes qui, durant le sommeil, vont radoucir, vont travailler moins. Mais, avant que la journée démarre, ils vont commencer à se réveiller bien avant que nos yeux s'ouvrent. Et d'ailleurs, c'est l'enchaînement des organes internes, du mental, etc., qui fera qu'à un moment donné, les yeux vont s'ouvrir. D'ailleurs, à ce moment-là, à cet instant-là, il devient plutôt nécessaire de se lever et pas rester au lit, parce que sinon, de nouveau, le cycle, elle est interrompue. Mais, tout comme le sommeil se prépare, le réveil se prépare aussi, ce qui est bien, c'est que ça se prépare automatiquement. Et je suis assez d'accord qu'il ne faut pas idéalement se fier au réveil quand on ne peut pas et on met le réveil. Et je suis aussi d'accord que mentalement, on peut au fur et à mesure s'entraîner pour se réveiller à la même heure ou au même moment. Oui, enfin moi je le fais même à des moments différents. Euh, J'avoue qu'il y a une seule exception, c'est quand je dois prendre un train ou un avion. Dans ces cas-là, je mets quand même... Euh mon téléphone ça, en mode sonnerie euh, dix minutes après l'heure à laquelle je vais me réveiller au cas où. C'est vraiment une roue de secours, mais ça, ça reste qu'une roue de secours. Et c'est plus pour calmer mon mental qui me dit « Oh là là, si tu manques ton avion, ça va être une, une horreur. » Mais euh, euh, en fait, je suis réveillée à l'heure, quoi il n'y a pas de il y a pas de problème. Pentecatch, hmm. il y a quelqu'un qui nous demandait « Comment faire quand on est, quand on est anxieux ?» Donc, j'imagine que la personne, elle ressent de l'anxiété, c'est-à-dire euh, un, un état de, de peur assez continu. Comment, comment on peut lui répondre pour qu'elle puisse mieux dormir, cette personne Et je pense qu'aujourd'hui, il y a pas mal de personnes qui vivent cette anxiété dans le contexte dans lequel on est tous trempés. Euh, merci euh, le virus qui nous met l'ambiance. Euh, comment, comment on peut aider ces personnes qui, qui vivent l'anxiété à mieux dormir Alors, je... de nouveau, il ne faut pas mélanger le pansement avec un vrai soin. L'anxiété, elle a sa source. Et il faut aussi travailler la source. Et la source n'est rarement ce qu'on pense qu'il est. Euh... Mais après, quand on n'arrive pas à dormir et on est complètement crevé, ce n'est pas le moment de travailler. D'abord, il faut mettre en ce Que faire pour pouvoir dormir à peu près bien Pour quelqu'un qui a l'anxiété, je dirais qu'il est important de, là en l'occurrence, je te rejoins, vraiment couper, le, couper les écrans au moins une heure avant, parce que ça va demander un peu de travail, ça va demander un peu de temps. Pareil, Faire quelques étirements. Et avant tout cela, avant tout cela, vraiment prendre le temps de se laver les extrémités. Souvent, on pense que ce qui est dans notre mental, il n'est pas dans notre corps. C'est loin d'être la cas. Toute énergie, toute pensée qui est dans notre mental, il est aussi en train de donner naissance au mouvement énergétique dans notre corps. Pareil, on, se, on rentre à l'extérieur, il y a une énergie externe qui rentre avec nous. Première chose, c'est se laver le visage, les pieds, les mains. Ça, c'est les trois extrémités. Il faut toujours commencer à laver ces extrémités et mettre une huile qui est plutôt apaisante. Je ne donne pas qu'elle huile pour la simple raison que ça peut varier d'une personne à l'autre, mais pour plupart des personnes, l'huile de sésame sera lui, idéale qui va quand même diminuer l'anxiété. Pardonne-moi, je te coupe. Dans, dans ce que tu dis, il euh, y a quelque chose de très intéressant euh, dans le fait de laver. On peut euh, aussi se laver énergétiquement, euh, dans la conscience de laisser ces énergies négatives qui nous encombrent, euh, partir avec l'eau du bain, j'allais dire, hein, pas le bébé, hein, mais ces énergies négatives, on, on l'utilise, nous, euh, euh, ce, ce genre de choses aussi, euh, en matière de soins énergétiques. On va laisser partir les choses, ça, ça se rapproche un peu de ce que je disais. Mais je te laisse continuer, Pankaj. En tout cas, l'eau, elle a cette. Euh, idéalement, l'eau qui coule, mais on ne vit pas tous à côté de la rivière, donc on peut utiliser nos tuyaux. Euh, mais l'eau qui coule a cette propriété innée qui est, euh, elle permet de nettoyer les énergies négatives. Tout à fait d'accord. Ensuite, il, moi personnellement, si j'étais quelqu'un d'anxieux, je me fierais beaucoup plus à ressentir mon corps avant d'aller avant au lit, avant tout le reste. Donc, un peu de massage, un peu des étirements, quelque chose de relaxant pour les fessiers, pour les hanches, quelque chose qui détend. Un peu, de, un peu de musique douce, ça peut aider aussi. Et ensuite, commencer à préparer le sommeil. Donc, on y extra avant de même commencer à préparer le sommeil, justement pour à se poser dans le corps avant tout le reste. Une autre chose qui va aider, c'est quelque chose comme Prithvi Mudra. Donc Prithvi Mudra, c'est quand le doigt annulaire est en contact avec la pousse. Méditer ainsi pendant 5 minutes, 10 minutes, ça va aider. dernière chose qui va aider. C'est une respiration qui s'appelle Chandra Bhedana, qui va augmenter l'énergie lunaire dans notre corps et dans notre mental. Et pour cela, on inspire par la narine gauche et on expire par la narine ce sont déjà ces deux choses qui vont, euh, qui vont aider, qui technique technique, à retrouver un meilleur sommeil. Alors, par rapport à l'anxiété, et pour ajouter ce que dit Pankaj, moi je pense que ça se prépare, le sommeil se prépare aussi tout au long de la journée. Et il se prépare par une hygiène de vie. On revient à des basiques, hein, ça peut paraître... Euh, peut-être même violent parfois, de, de parler d'hygiène de vie. Mais je pense que, en tout cas, dans ce que j'ai pu mettre en place, moi, quand il s'agissait de retrouver le sommeil, euh, et ça rejoint ce que tu disais avec ce mudra, qui est un mudra, si je ne me trompe pas, qui est un mudra qui permet de s'enraciner, de se reconnecter à la terre mère et à l'énergie de la terre mère. Euh, C'est un Moudra extrêmement précieux que je vous invite vraiment à expérimenter, à essayer quand vous avez, quand vous avez peu de temps pour vous enraciner. Il est extrêmement efficace. C'est toi qui me l'as fait découvrir. Et franchement, je suis devenue addict de ce Moudra, comme 30 okay. euh, Mais je suis addict d'autre chose. Et je suis addict d'aller euh, me reconnecter avec la nature tous les jours, ou presque. Pour ça, j'ai un truc super parce que ce truc-là, il m'empêche d'avoir de mauvais prétextes pour ne pas le faire, et il est là. Euh, c'est Monsieur Lux, mon chien bien-aimé, il est toujours dans les parages quand je fais un live ou en zoom. Mais euh, ça peut paraître bête, mais un jour comme aujourd'hui, où il fait froid, où il fait pluvieux, où il fait... et que la... tu as ton chien qui te regarde, qui est derrière la porte, et qui te dit « bon, on y va quand se balader euh, ?», c'est un peu plus motivant que si tu te disais « ouais, ben aujourd'hui, j'y vais pas ». Et en fait, cette heure que je passe tous les jours à marcher dans la nature, à marcher si possible en forêt, pour moi, elle est essentielle. Elle est essentielle pourquoi Parce qu'elle me permet justement de nettoyer ces énergies négatives, ces pensées qui partent dans tous les sens. Moi aussi, j'en ai. Euh, en plus, moi, je suis euh, quelqu'un qui est sujet à ça, puisque je suis ce qu'on appelle un zèbre. Donc, euh, mes pensées s'arrêtent jamais ou presque, malgré la méditation et euh, ça me permet vraiment d'apaiser ces pensées donc de diminuer aussi les facteurs de stress ou d'anxiété s'il y en a et puis le fait de marcher en forêt, de marcher dans la nature ça me permet de m'enraciner même si je n'ai pas le temps de le faire autrement mais simplement, ne serait-ce que faire 10 pas en conscience en, en posant le talon, puis en déroulant le pied et puis d'être dans cet univers qui est la nature, ça permet de diminuer mon niveau de stress de manière très importante. Alors vous allez me dire comment je fais si je vis euh, par exemple dans une grande métropole comme Paris. Euh, j'ai envie de dire, faites-le, essayez de le faire dans un parc, il y a des grands parcs euh, à Paris, je pense, euh, euh, j'ai vécu euh, pas loin de la rue de Courcelles, donc aller euh, dans, dans un parc... Euh, essayer quand c'est possible d'y déjeuner ou d'y passer ne serait-ce qu'un quart d'heure c'est pas nécessaire d'y passer une heure si c'est pas possible pour vous mais de marcher dans un endroit où il y a des arbres ça va vous apaiser, ça va vous permettre de vous reconnecter à la terre-mer et aussi ça vous permet de respirer une autre qualité d'air et une autre énergie il est reconnu que les arbres il y a eu des études scientifiques j'ai plus les sources mais il est reconnu que les arbres sécrètent des particules euh, qui permettent justement de se remettre dans des énergies positives. Donc vraiment, je crois que s'enraciner, pratiquer cette reconnexion avec la nature, elle est extrêmement précieuse pour pouvoir diminuer l'anxiété et euh, favoriser un sommeil apaisant et euh, reposant. Tu laisses réagir Pancage. Non, non. Je suis d'accord. Quand c'est possible, c'est idéal. Quand ça n'est pas possible, ça reste toujours idéal, mais on ne peut juste pas le faire. Et dans ce cas-là, je vais vous voyez Delhi en ce moment. Parfois, je regrette d'avoir quitté Delhi. Parfois, je suis content de l'avoir quitté. En ce moment, l'air de Delhi, elle est complètement irrespirable. Et c'est maintenant tous les ans. Donc, sortir dehors, c'est même pas une question, parce que si on sort dehors, on s'asphyxie. Il y a beaucoup de jardins, mais même les arbres n'arrivent pas à respirer. Mais même dans ce contexte-là, terre, bien sûr, elle est sous les arbres, elle est dans les jardins, elle est dans le parc. Mais elle est aussi sur n'importe quel sol, n'importe quel tissu. On oublie ça que la tout... laine, c'était quelque chose de vivant. Elle a gardé une partie de cette énergie de vie. Juste une autre personne, mais parfois juste soi-même. On n'a rien séparable. Juste d'un main, l'un contre l'autre. Toucher sa propre peau. Dérouler le talon de la main, la paume de la main. Sentir la terre, ce n'est pas aussi difficile, quoi que ce soit l'environnement dans lequel nous vivons. Sentir l'air qui est en train de toucher le, caresser la peau. Sentir la petite pause entre deux inspirations, deux respirations, entre une inspire et une expire. Quelque chose a démarré. Quelque chose a terminé. Une autre chose a démarré mais juste briser ce moment d'automatisme. Ce sont tous des choses qui aident incroyablement. Même si quand il y a trop de pensées dans le cerveau, on n'y pense pas. Il faut juste trouver une manière de pouvoir s'en rappeler. Plus plupart des yoga, c'est ça. À la fin, Aljuna dit, maintenant je me souviens. Et c'est tout. Alors, dans le Reiki, on a la chance d'avoir ce qu'on appelle la méditation gâchot qui est proche de ce que tu dis. Et j'ai envie de dire que pour diminuer l'anxiété et donc mieux dormir, on a aussi ce recours à la méditation qui est extrêmement précieux. Évidemment, ce sait pas quand tu vas méditer deux minutes euh, parce que tu dors mal, ou quand tu vas aller sur YouTube chercher une méditation « Comment mieux dormir ?» et que tu vas la faire une demi-fois que ça va avoir des effets. Mais je pense que la méditation pratiquée de manière régulière, la plus régulière possible, va pouvoir aider. Et on a effectivement la méditation gachou que moi j'enseigne au troisième degré de Reiki. Mais il y a d'autres méditations qui vont pouvoir aider. Et je pense euh, à l'article que tu as écrit, Panka, sur ton site, sur les troubles du sommeil, et qu'on essaiera de vous mettre en lien ou en commentaire, qui comporte une méditation qui se fait dans la position du cadavre, et qui est très intéressante. Et j'ai aussi euh, enregistré une méditation euh, cet après-midi pour vous. C'est une méditation qui permet de se mettre dans un endroit refuge, et d'aller euh, hiberner comme un ours. Alors, pour le cas de moi, on n'a pas du tout le même genre de méditation guidée, et c'est chouette mais euh, donc il y a ce recours à la méditation, mais à la méditation régulière qui va, ou la plus régulière possible, qui va permettre aussi de baisser son niveau d'anxiété, ou peut-être pas de baisser son niveau d'anxiété, mais de prendre, d'envisager les choses différemment et de prendre de la distance un petit peu par rapport aux événements qui se produisent, et qui va du coup permettre de s'endormir plus facilement, de moins se réveiller la nuit et d'être plus posé, tout simplement. Donc, euh, euh, oui, ce que tu décrivais tout à l'heure, sentir l'air, etc., pour moi, c'est aussi une forme de, de début de, de méditation. Et on sait bien que méditer, c'est pas toujours évident, hein, qu'il faut commencer par des méditations faciles et que plus on va avancer, plus on va pouvoir... Euh, Pratiquer cet art de la méditation avec euh, bonheur et bénéfice, si on veut dire, comme une évidence Je suis trop traditionnaliste, on méditait pour les bénéfices. On médite, et... non, on médite même pas si on se pose. Parfois il bien, parfois il a pas. Ouais. Okay. Mais en contrepartie, je suis d'accord que prendre conscience, prendre le temps, juste ça, prendre le temps de respirer, de ressentir, de se poser. Il y a, alors Il y a une première question que je voudrais qu'on comprendre, c'est celle d'Asana mm. Well, qui demandait euh, « Je constate que j'ai plus besoin de sommeil l'hiver que l'été, est-ce que c'est normal ?» Donc ça, je pense qu'on euh, répondre assez absolument, rapidement. Absolument, Asana c'est... Absolument, 100%. 100%, mm. euh, si les nuits sont plus longues en hiver, ce n'est pas sans raison. Donc, en hiver, on a besoin de dormir plus. Euh, je, je, je suis tout à fait d'accord. Moi, je dors plus en hiver qu'en été. Et euh, je dormais pareil en Amazonie, euh, puisque en Amazonie, le soleil se lève à 6h et se couche à 6 h quart, 365 jours par an. Et c'était pareil. Donc, je pense qu'il y a vraiment un effet euh, de la durée du jour. Alors, on avait Gabi Rocap qui disait « Bonsoir, quel moyen mettre en place pour éviter de ruminer les pensées avant de s'endormir ?» Merci. Donc... Euh, Est-ce qu'on peut répondre à la question de Gabi Bankage Voilà, fait. alors justement, c'est la raison pour laquelle j'ai regardé euh, cette question. Parce que comme je disais, rien n'a fait que commencer à se poser, sentir un peu la terre, couper un peu les bruits de l'extérieur. Mais je ne parle pas des bruits, euh, des bruits physiques, mais les bruits de nos peurs, les bruits d'anxiété. Juste prendre 30, 30 minutes pour nous sentir le corps, sentir le sentir le souffle et et, et j'ai remarqué ça souvent quand on a des pensées euh, qui viennent qui ruminent sans cesse. Quelque chose actif est mieux que quelque chose de passé. Par exemple, quand je dis être conscient de la pause entre deux souffles, c'est quelque chose qui est plutôt passé. Quand les pensées sont en train de ruminer, ça devient beaucoup plus difficile de pouvoir être conscient de cela, Dans ce cas-là, faire une méditation plus active, comme le chant d'un mantra. Un mantra comme, om, chante, chante, chante. Et juste répéter cela, Mais en douceur, hein, On cherche pas, on cherche pas un mantra énergétique. On cherche vraiment tout en douceur. Parfois, on me chuchoter. « Om, chante, chante, chante, Ça aide parce que ça aide à cibler les millions de pensées qui étaient présentes dans l'esprit. Ça ne va pas arrêter de ruminer, mais ça va déjà les cibler. Et à ce moment-là, le temps commence à s'étendre. On a toujours tellement l'impression que le temps est court, le temps est court, et puis on nous la met dans nos cerveaux. Toute longueur de la journée, il faut tout faire. C'est ainsi pour que ce soit fini. C'est un peu devenu notre mode de vie. Mais, commence à chanter un mantra en douceur, le temps commence à s'étendre. Et à ce moment-là, les ruminations, ils commencent aussi à se calmer. C'est pas quelque chose qui arrive du jour au lendemain, mais ça vient au fur et à mesure. Plus on l'a fait, plus ça commence à aider. Et dernière chose, dernière chose que j'ai toujours remarqué quand il y a beaucoup de rumination, c'est l'odorat. Donc, si possible, si possible, avoir un odeur qui est un peu plus terre, quelque chose comme les pains, annule l'essentiel des pains. Ça, ça va aider. Mm. L'odeur, il est intimement lié à la fête de son racine. C'est ce que j'allais dire. Et si on, si on a cette option, mettre un huile essentielle de pas, ou quelque chose de similaire, quelque chose qui sent bon, qui nous donne envie aussi, mais qui, qui est un peu boisé, ça va beaucoup mieux. Sans aller dans les huiles essentielles qui nécessitent beaucoup de, de quantité de plantes pour être euh, produites, ah, qu'il faut utiliser avec respect, euh, il y a aussi euh, l'option eau de fleur d'oranger qui est moins consommatrice. Euh, en quantité de plantes et qui est une senteur une qui aide justement à s'apaiser pour les personnes qui aiment l'eau de fleur d'oranger, c'est plutôt sinon, intéressant. Ou sinon, juste avoir une à la maison. Oui, par exemple de la lavande, avoir un petit bouquet ou un petit sachet de lavande à côté de soi qu'on va simplement remuer un tout petit peu pour faire ressortir les, les odeurs. Ma fille utilisait ça pour sa fille quand elle était bébé, et ça marchait très très bien. Donc, euh, simplement quelques brins de lavande qu'on va trouver de manière très, très facile chez nous. Pas forcément de l'huile essentielle, mais simplement de la lavande, ça va aider aussi. Euh, pour répondre, tu voulais ajouter quelque chose, Pankaj, à un sujet ou... Oui, une dernière chose. Gabi, ne pensez jamais que tous ces pensées, toute cette rumination, il faut pas. Si vous êtes en conflit envers cette rumination, la même chama va devenir quatre fois plus difficile. Nous, notre mental, notre corps, on vit tous dans la même lieu. Il s'agit jamais d'être en conflit envers soi-même. Il y a, des, par exemple, il y a des natures qui ruminent plus que d'autres. Et c'est comme ça et ce n'est pas grave. Bien entendu, l'idéalement, idéalement, on cherche quand même à calmer le mental assez avant d'aller s'endormir. Mais le calme d'un peut être l'agitation d'un autre. Ce qui est très important, c'est ne pas se juger. Et si on fait tout ce qu'on vient de discuter dans un esprit de non-jugement, sans vraiment rechercher des bénéfices de ce qu'on est en train de faire, mais juste parce que c'est quelque chose qui paraît tellement logique. Être avec soi-même de temps en temps. Des milliards tous les soirs, des milliards tous les matins, c'est pas beaucoup. En plus, oui, il y a des bénéfices. Mais, l'affaire faire sans, sans une recherche particulière, mais juste à faire parce que c'est, c'est agréable, c'est logique, c'est quelque chose qui, il n'y a pas de raison pour ne pas le faire. Et là, je dirais les effets, ça multiplie. Alors, moi j'ai envie de rappeler à Gabi, je ne sais pas si elle l'a entendu parce que je l'ai dit au début de, de ce live, que euh, j'ai tendance à me déshabiller de mes pensées et de mes soucis, comme je me déshabille de mes vêtements et à les poser dans ma salle de bain. Et, et à, à faire ce geste, carrément, je, je te prends et je te pose là, je m'occuperai de toi de demain matin. Et je veux témoigner aussi euh, du fait que je suis zèbre, euh, c'est-à-dire euh, quelqu'un qui pense différemment de la plupart des personnes. Euh, ça a été handicapant pour moi pendant très longtemps. Et euh, les personnes comme moi sont des personnes dont le cerveau s'arrête jamais. J'ai aussi longtemps considéré que dormir, c'était une perte de temps. Parce que bah, tu vas dormir et tu ne fais rien pendant ce temps-là, alors que des personnes comme moi sont pour la plupart des hyperactifs et qu'on a besoin d'être sans arrêt dans cette rumination, dans ce mental et dans cet exercice cérébral permanent. En fait, le jour où j'ai réussi à comprendre que dormir, ou à intégrer plutôt, à vivre vraiment, « Dormir me permet d'être encore plus efficace le lendemain. » J'ai gagné le cocotier. Et franchement, ça a été euh, un moyen pour moi d'arriver à dire « Ok, je continue à penser, si je continue à penser pendant la nuit, ben, écoute, tu vas penser toute seule, mais moi, je dors. »« Moi, là, maintenant, je fais ce qu'il faut pour pouvoir mieux penser demain et pour pouvoir avoir encore plus de quantité de pensée et être encore plus efficace le lendemain. » Mais je crois que ça, c'est vraiment une typologie de zèbre. Et n'empêche que j'ai envie de la partager, parce qu'il y a peut-être des personnes qui sont dans mon cas, et c'est vrai que nous, on a un mal de chien à pouvoir dormir, justement, parce qu'on n'arrive pas à déconnecter notre, notre cerveau. En tout cas, c'est très difficile de le déconnecter. Et la deuxième chose qui m'a aidé je suis désolée de revenir dessus, c'est de pratiquer la méditation de manière régulière et quotidienne. Euh, c'est très rare qu'il y ait une journée qui se passe sans que je médite au moins cinq minutes. On peut méditer en cinq minutes, mais méditer, ça aide vraiment à calmer le flot de ses pensées. Voilà, Gabi, j'espère que ça va, ça va t'aider à moins ruminer avant de, de t'endormir. Dans tout cas, on a Corinne qui nous dit, ceci étant dit, je vis dans la nature sept jours sur sept, et l'anxiété, là quand même, on s'habitue à tout. Est-ce que tu veux réagir et aider Corinne Alors, Corinne, tu as 100% raison. On s'habitue à tout. Quand on vit dans les champs magnifiques, ces champs magnifiques, elles sont tout aussi anodins que, que les immeubles dans une ville comme New York. Ou peu importe. Tu as 100% raison, on s'habitue, on ne regarde même plus, ni les fermes ni les arbres. Et... Je suis aussi 100% ton ami, ce n'est pas le fait de vivre dans la nature qui va aider l'anxiété. Ça aide comme un pansement et ça aide étrangement mieux les personnes qui ne vivent pas forcément dans la nature. Mais comme je disais, il y a le pansement et après, il y a un travail de fond qui doit être fait sur les causes d'anxiété. Mais si on reste dans l'idée de pansement, déjà, cette pause entre deux souffles, ça va beaucoup aider, ainsi que le... Petite Mudra, Mudra de la Terre, et la respiration, Chandra Mais je répète, ce sont des pansements. Si la source d'anxiété est présente, elle est importante, dans ce cas-là, il faut quand même aller. C'était que Chamulti qui disait, vous avez peur, eh bien, mettez-les en face et vous regardez. Et L'anxiété, c'est... Il faut... Il faut commencer à les dissoudre, les sources d'anxiété. Ce n'est pas une tâche facile. Ça prend du temps. Mais si la source est importante, dans ce cas-là, on n'a pas d'autre choix. Je suis tout à fait d'accord avec toi. et J'ai envie de dire à Ta Murti Yoga que euh, ce qu'on vous donne là, c'est des astuces simples, <rire> simples mais qu'on peut être dans un cas où on a besoin de consulter un médecin et ou euh, un professionnel de la psychologie pour aider à sortir des problèmes de sommeil. Les questions de sommeil peuvent être liées à des questions euh, de, de, de maladies euh, physiques, et il faut soigner quelque chose dans le corps physique, ou alors à des maladies euh, d'ordre psychologique qu'il faut consulter, un psychologue, un psychanalyste ou autre. Et euh, euh, il ne faut pas hésiter à se faire aider dans ces cas-là. Euh, ça ne suffit pas toujours que de pouvoir utiliser euh, ces astuces qu'on qu vous donne. Et euh, je voudrais en profiter. Alors, Atamurti Yoga, on, a, on va prendre ta, ta question tout de suite. Mais je voudrais en profiter pour répondre à une personne qui nous posait une question sur le fait qu'elle avait des problèmes pour dormir parce qu'elle a des douleurs. Alors, les douleurs, on peut euh, les atténuer ou les éliminer et les éliminer dans la pratique de soins énergétiques tels que le Reiki. Alors, je vais parler du Reiki parce que c'est ce que je connais le mieux puisque je suis maître enseignante de Reiki. On peut vraiment arriver à diminuer la douleur physique grâce au Reiki, qu'il s'agisse de séances de Reiki que l'on te fait, c'est-à-dire que tu demandes à quelqu'un qui est praticien de Reiki, ou alors encore mieux, on a la capacité à s'auto-traiter, à se soigner soi-même, quand on pratique le Reiki, et c'est quelque, quelque chose qu'on apprend, en tout cas que moi j'enseigne dès le premier degré de Reiki. C'est-à-dire que je pense que tous les maîtres de Reiki font pareil. Quand tu as suivi un stage de deux jours ou de quatre après-midi au Reiki, tu es en capacité de te soigner toi-même. Ça ne veut pas dire que ça va être quelque chose de court, ça ne veut pas dire que ça fonctionne à tous les coups, mais c'est vraiment une aide qui peut être précieuse. En fait, là, la question pour moi, pour mieux dormir, elle est de régler le problème source, c'est-à-dire en l'occurrence la douleur. Et la douleur, il faut faire attention parce que la douleur, elle t'enseigne quelque chose. Elle n'est pas là par hasard. Et elle t'enseigne qu'il y a quelque chose qui est en dysfonctionnement. Donc, aller faire, comme tu dis, Bankage, un pansement et mettre un pansement sur une jambe de bois, ça ne sert pas à grand-chose. La question, c'est d'où provient cette douleur Comment je peux faire pour la régler éventuellement énergétiquement Ou d'une autre manière Ça peut être une douleur, par exemple, liée à une maladie. Je, je, je sais pas le cas de, de cette personne qui nous pose la question. Mais euh, et si c'est une douleur qui est gérable avec des moyens classiques ou pas. Mais ça peut être un chemin que d'aller dire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 quelle est l'origine de cette douleur et comment je règle l'origine de cette douleur et c'est possible d'aider à régler des questions de douleur avec le Reiki. Et je peux en témoigner largement puisque euh, j'ai eu à un moment donné de ma vie pas mal de douleurs et euh, franchement, euh, ça marche plutôt vraiment pas mal. Donc c'est une piste à, à essayer. Mais peut-être toi Pankaj, tu as aussi quelque chose avec le yoga à proposer à cette personne qui nous parlait de douleur. Non, parce que... Quand quelqu'un plainte douleur, mon premier avis sera toujours faire une consultation avec, en l'occurrence un médecin ayurvédique ou un médecin général. S'il si y a des douleurs, c'est-à-dire il y a des inflammations, il faut trouver la source de l'inflammation. Ça peut venir de beaucoup de choses, ça peut venir de notre nutrition, ça peut venir de notre hygiène de vie. Tout comme ça peut venir d'une maladie en particulier, il reste important de là, en l'occurrence, Faire une vraie consultation avec un médecin prétend ayurvédique ou allopathique, peu importe, mais en tout cas il faut vraiment diagnostiquer. Je suis d'accord avec toi et c'est tellement évident pour moi que oublié de le dire, donc merci de le préciser. C'est pas parce que tu fais du reiki que ça veut dire que tu vas pas aller voir un médecin. J'arrête pas de dire que euh, pratiquer le reiki c'est d'abord et avant tout euh, aller voir un médecin de ville, en l'occurrence moi je parle plutôt de médecin de ville pour être sûr qu'il n'y a pas un problème grave. Et pour moi, le, le Reiki et les soins énergétiques viennent en complément d'un traitement classique qu'on ne modifie jamais euh, en tant que praticien de, de Reiki. Alors, je prends vite une autre question, Daniel, qui, qui demande « Est-ce qu'on peut soulager les acouphènes avec le Reiki ?» <rire> Merci pour ta question, Daniel. Euh, J'ai moi-même des acouphènes je constate que quand je suis pas fatiguée, j'ai moins d'acouphènes que quand je suis plus fatiguée. Euh, ce que j'ai pu faire avec le Reiki, c'est me distancier par rapport à ces acouphènes, comme avec les soucis, et leur dire « Bah écoute, t'es là, vis ta vie, euh, moi je dors, tu fais ce que tu veux, moi pendant ce temps-là je dors ». Et franchement, euh, ça m'a bien aidée. Euh, alors je sais pas, ça dépend là aussi de l'origine des acouphènes et là aussi ça mérite peut-être une consultation médicale avant de prendre ça, comme je viens de le faire de manière un petit peu légère mais oui tu peux aider euh, le, enfin le équipe peut t'aider en tout cas moi il m'a aidé à me distancier par rapport aux acouphènes même si mes acouphènes, mes, mes acouphènes sont liés à quelque chose de particulier euh, je suis obligée de prendre un certain médicament on parle de médicaments allopathiques hein, là et euh, c'est lié à ça et je ne pourrais pas m'en défaire tant que j'aurais à prendre ces médicaments et ces médicaments c'est pour moi à vie euh, puisque j'ai eu un grave pépin de santé il y a une dizaine d'années maintenant et voilà, donc euh, tout dépend de l'origine de tes acouphènes mais tu peux ça peut ça t'aider peut alors Pankat je propose qu'on qu prenne la question de Murti Yoga qui nous demandait ce qu'il y a des heures plus propices que d'autres pour aller se coucher oui alors euh, l'heure la plus propice c'est idéalement entre deux heures, deux heures et demie après le coucher du soleil. C'est l'horaire idéal pour aller se coucher, mais je serai la première à vous dire que je ne le fais pas. En ce moment, le soleil se couche à six heures, l'heure idéale sera à huit heures, huit heures et demie du soir, je suis souvent en train de donner un cours. Il y a des rythmes qui sont les plus propices, qui ne sont plus tenables avec les vies que nous vivons, si on pouvait effectivement suivre les rythmes naturels de la nature, ce serait top. Mais, ce n'est pas toujours possible. Cependant, l'horaire, c'est toujours lié à l'heure de coucher du soleil ou l'heure de la du soleil en cas de réveil. C'est les biorythmes, c'est les rythmes naturels qui existent et puis, depuis, depuis qu'il est à la terre et qui aident, qui facilitent la sommeil. Ah, après, après euh, il y a des horaires en contrepartie qui ne sont pas très propices à la somme. Donc, si on divisait la nuit, la durée de la nuit, hein, je ne parle pas juste une horloge, parce que parfois la nuit dure 12 heures, parfois elle dure 8 heures. Si on divisait la nuit en trois parties, donc trois tiers, la première tiers est toujours plus propice et idéalement autant que possible il vaut mieux se coucher dans sa première pierre et ne pas aller dans la deuxième pierre. La deuxième pierre, c'est là où les feux internes ont commencé à se réveiller et ça sera plus ou moins le pire moment pour s'endormir. Je suis, suis d'accord avec toi, Pankaj. Euh, c'est vrai que euh, alors, je, je souriais tout à l'heure parce que chez nous, en ce moment, la nuit, elle tombe à 16h45. Donc tu vois s'il faut se coucher dans les deux heures qui suivent on ne serait pas là maintenant. Et, euh, mais essayer effectivement de se coucher tôt, c'est une, une bonne chose. Maintenant, si tu dors, si par exemple tu travailles la nuit, euh, tu vas te coucher tôt le matin. Euh, donc ça aussi, c'est à adapter à nos, à nos modes de vie. Je dois dire encore une fois que je n'ai jamais été aussi fluide dans mon sommeil que quand je, je suis en forêt amazonienne, où le soleil se couche à 6 heures, était couché vers 8h30, 9h parce que c'est le rythme de, de vie, et puis tu te lèves à 6h le matin euh, avec, le, avec le soleil. « Quand les coques ne t'ont pas réveillé les nuits de pleine lune à partir de minuit euh, ?» J'ai euh, un grand conflit avec les coques d'Amazonie, parce que les nuits de pleine lune, c'est terrible. Les, on n'enferme pas les poules en Amazonie. Donc, euh, bah, les nuits de pleine lune, ils se réveillent à minuit, et ils chantent à partir de minuit. Et ça, c'est difficile de dormir avec ça. Voilà. Bien, les amis, euh, Pankaj, euh, est-ce que tu veux ajouter quelque chose Est-ce que... Tu, tu Parce que je vois l'heure qu'il passe, il est 8h, il est 8h05 même. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose Ou bien est-ce que on va... Prendre le temps de nous se poser pour nous-mêmes, passer une, une bonne nuit, la nuit qui vient, et, et juste, dire un grand merci à toutes les chose. personnes qui nous ont suivis. Donc, oui, déjà, merci beaucoup et merci pour vos questions aussi. Euh, la seule chose que j'aimerais ajouter, c'est qu'on peut avoir des problèmes. problèmes de sommeil, certaines personnes arrivent à bien dormir, d'autres n'arrivent pas à si bien dormir. La partie importante, chaque fois qu'on cherche à aller vers un meilleur sommeil, mais aussi dans tout le reste que nous faisons, c'est ne pas se sentir coupable d'avoir eu des problèmes. On peut tous avoir des problèmes, et c'est tout à fait normal, ça fait partie de la vie. L'existence, qui est pas tant est une souffrance, et donc c'est pour ça qu'il propose tout son yoga. Ça c'est encore autre chose qu'on les accepte. Mais concrètement, oui, quand on existe, il y aura des jours où tout est top, et il y a des jours où les choses sont moins bien. C'est pas grave. Okay. Ne pas se sentir coupable, c'est important. Et pareil, ne pas être en conflit envers soi-même. Tout, tout ce que nous faisons, que ce soit yoga, que ce soit... J'ai tous. Ils sont d'accord. Il s'agit pas d'être en conflit envers nous-mêmes. Il ne s'agit pas d'aller quelque part. Il s'agit simplement d'être et sentir ce qui. Et, et je te rejoins complètement et, et j'ai envie de citer un des préceptes du Reiki, un des précieux préceptes du Reiki que nous allons à Mikaozoui juste pour aujourd'hui, donc dans l'instant présent. Sois bienveillant avec tout ce qui vit. Ça veut dire soit aussi bienveillant avec toi-même. Et, et je, je, je ne peux qu'adhérer à ce que tu viens de, de dire, Pankaj. Effectivement, être dans cette bienveillance avec soi-même, c'est OK si ça marche bien. Je ne vais pas mettre le mental sur un petit vélo qui va tourner comme un hamster dans, dans sa roue. Pour les personnes qui nous regarderont en replay, je vous invite aussi à nous mettre vos questions dans les commentaires. Pankaj et moi, on y répondra avec grand plaisir. On va surveiller les commentaires pendant quelques jours et on y répondra avec grand plaisir euh, pour vous apporter des éclaircissements si vous en avez encore besoin. Voilà, moi j'ai envie de dire un grand merci à toutes les personnes qui étaient là. Vous étiez nombreux, c'était chouette de vous voir aussi nombreux. Un énorme merci à toi Pankaj pour tous ces conseils précieux. Merci à toi et, Pascal. Euh, et à bientôt pour de nouvelles, euh, nouvelles aventures et de nouveaux, de nouveaux conseils. On vous souhaite une excellente nuit. Posez-vous, prenez le temps de vous poser. Faites de Prenez ce qui vous a, vous a convenu dans tout ce qu'on a pu vous dire. Et j'ai envie de vous dire, comme on dit... Euh, sous l'équateur, Sonia Como Sanchez, rêvez avec les anges et fait de magnifiques rêves dans les nuits ah, qui vient et les nuits suivantes. Voilà. Merci à tout très le monde. vite. Merci et à très vite. À bientôt.